Sous canal pour TV la caille haïti.com, amis, fanatiques, compatriotes, quel que soit côté ou et quel que soit à l'heure tout, ou à dispos pour assister vidéo ça, et bien à dire bienvenue ou la caillou râle chez vous, marévant tout, parce que nous pral vidéo information sur vous. Vous connaissez depuis après Debloisay gros duel qui pétait entre Neg 400 Marouzo avec l'homme qui baille en pile en pile en pile cadavre qui baille en pile mort sans couler. kwa des bouquets ces deux mains en tête de téréter parce que eh bien l'homme lui-même qui était poté bourré sous Neg 400 Marouzo et ça attendait la, un lag un pile Neg qui était tombé, un pile Neg qui au même déjà voyager dans le pays sans chapeau et bien a dire que okay, gagne chef gang, gang village de Dieu a cap diriger base 5 secondes là iso qui lui-même te sorti dans silence li et monsieur voe gros message ba neg yo pour mande neg yo pour faire la paix pour qui ça a gagne pile bataille ça pile coup de balle a tirer chaque jour bon dieu mettait alors que lui-même il est dans la ville de Dieu, posé, est tranquille, il est pas dans il gourmand, a à péter coup de balle, alors que négvite le mieux, pas qu'à entendre si bal qu'à péter chaque jour qui bail en pile, innocent qui a même tombé et qui bail en pile, nég coupable tout, avec nég bandeau, avec qui a même tombé. Nous allons faire une déclaration chef gang ISO, dans la de Dieu, il dit c'est artiste. En tout cas, nous allons inviter autant déclaration déclarations tout ça. Et puis tout gagnant un ancien sénateur Yuri tortue qui lui même sorti dans le silence-là pour avilier Ariel Henry à Gangio, à dossier insécurité, dans dossier militaire qui est pour entrer dans le pays. Mais Yuri tortue qui lui même frappé fort et nous allons l'inviter à attendre. Et a tout ancien et ministre de justice, M. Luc Mandelil. Qui dit même, sorti dans le silence là, tout, et monsieur, mettez un pilot de CDO là, qui vous au le saisir, 80 mais raison qui fait Ariel Henry à tout ministre de justice, ministre intérieur, nest pas qu'il pour population, il y a pas jamais pour défense peuple-là, il aurait été en bien, et en en danger maturé, en alors que peuple-là, c'est chaque jour, deux ou trois mois ont eh bien ancien ministre justice Lambert Luc Mande Lille qui ne même pas metté de l'eau dans bouche là pour corriger Kaye Ariel Henry. que nous pas le faire au dans la vidéo ça et pas oublier si vous à peine connecté ou sur canal Pola tv la caillait haiti.com pas hésiter abonner like partager quitter un commentaire et surtout inviter une famille ou amis ou en vienne ba nous love la abonner avec canal ça si toutefois, y a besoin qu'on ça passé passer nan pays d'Haïti précisément la caillou haïti chéri maman nous eh bien, je dis à la qui tourne un véritable plan enfin pour propre petit en tout cas. Et entendez, déclaration ancien sénateur Yuri tortue ISO, base 5 secondes, M. Luc Mandelil, ancien ministre de justice pays. Bonne écoute tourné. Vite l'homme. L'homme sans jour. L'homme sans jour, vite l'homme. Messieurs, pour qui ça goûte ça, monsieur? Pour qui ça goûte ça, sa, même? Moi-même, je me moi, pose question. Je demandé ok, est-ce que ce que fait un bout Qui fait chaque jour coup de balle, bon coup de bon balle si nou. entre nous? Quand on a qu'est-ce qui fait victoire comme ça? Quand on a fait comme si fait victoire pour nous? Les gens qui ont nous comme ça on nous avons dit que nous avons dit et adversaire nous avons nous nous il vous mettez pour me faire mon pour pou nous. vidéo ça même. Ouais. Je fais vidéo ça même. ouais pouvez parler à Ouais comme si il y avait ça. pas de de nous. vidéo ça, OK, pour me faire moun pour nous même. Je dire, pour nous même côté, OK, je vidéo, je me garde, je me mensonge, je me suis l'homme. Pour nous nous coup de balle entre nous. qu'on a là? Nous-mêmes qui même côté nous-mêmes, qui ensemble qui confiance, moi-même, qui watered, Foote, juego, watered, am辣, Estáis, nous confiance, nous avons qui nous avons confiance, qui confiance, nous avons nous confiance, nous nous nous nous En tout cas, nous si nous nous Je dis Immédiatement vidéo j'arrive sous nous messieurs, rend-moi service là, ga ça, Après Après ça on va re le retrouver on va le retrouver mais faut me faire mon pour nous-mêmes nous sommes comme si ga ga ga ga ga ga oh mais parce que ne pas qu'on force nous Ça eh? nous le dit tellement puissant nous sentons comme si nous plaît mais nous comme si nous n'a compter kon nous entre nous pendant ce temps l'autre base qui met tête ensemble et parfois faut que nous on nou, va plus survivre que nous non et ça fait ensemble force. Ça nous même comme si ensemble. On tellement comme si nous, on va ensemble, on nous ensemble, on ensemble, on va nous mettre ensemble, on nous on va nous mettre on va nous on nous nous on ils nous Ça le passer comme si force. Vous dit, monsieur, je c'est vous ça. Vous avez 5 secondes. Vous avez 5 secondes. Je dis à même tout Je dis à Je vous dire, je vous avez je vous vous vous Okay. L'État, en tant que personne morale, nous cap dit l'État depuis quelque temps, nous avons l'État sur le propre capricieux, alors que dans tout pays sur la terre, nous avons dirigé l'État. Nous avons commencé ça qui nous a fait un, un suivant historique. En 1994, une décision très malheureuse qui ont pris le pays. Hein. Le gouvernement était là, à l'époque, gouvernement de la Valasse, qui ont décision extrêmement grave qui était les forces armées d'Haïti. Et tout, après de la structure de la sécurité publique haïti éclatée. L'homme prend le chef de section police morale. C'est vrai que t'es gagné en pile exactions que t'es faite à l'époque. Mais attention, l'institution n'est jamais mauvaise. C'est l'homme qu'il faut changer. Et si on a pas crasé l'institution de pays, c'est pas l'armée d'Haïti qui t'est seulement. C'est toute institution qui pas fonctionner. L'homme pays, dans toute Amérique latine, t'es gagné problème ça, que ce soit à Argentine, que ce soit à Brésil, que ce soit Mexico, à ce domaine. Mais l'armée parraine va craser. Ils font nettoyage parce que l'armée, avec tout appareil que vous avez gagné, vous une structure de renseignement, contre-renseignement, vous avez un petit gang, une recherche communale, sans compter plusieurs bataillons que vous avez gagné dans ce Mais malheureusement, décision décisions ont pris en voie de personnels militaires. Ce sont conséquences du ce genre. Les pays ont été à la tueur du vide, et à ce moment-là, les gens ont été occupés parce que l'armée était occupée. Ils ont été dans l'état qui vient d'entrer le match, de connaissance avec les gangs, secteurs privés à lui-même tout pour protéger le il est entré la question de gangrade pour protéger l'intérieur. Alors je sais que nous un qui avec lui. Maintenant, c'est ça qui vient de bord. situation tu as là, des années vont aller couler. L'autre gouvernement vient de il n'a pas changé. Le système, il a tout venu là-dedans. Quand il y a là, c'est ça forêt font les bandits, les terroristes, les arrogants, les pays, ils ont dit ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Si je comprends, position communauté internationale là face à la dimension crise haïtienne, Athènes, pendant des derniers temps, ça donc, le débat. Est-ce que l'international es là, deviné, Est-ce qu'il n'a est pas deviné Donc position par nous c'est que blanc vit une trois fois déjà mais c'est pas grande chose 1915, 1994 2004 Sécurité ton pays c'est les quatre pays qui met sécurise ton pays c'est pas international ténacés pas blanc parce que chaque pays est cultureux chaque pays est meur chaque pays est traditionnel chaque pays a des polices ou bien des personnels militaires qui approprient un pays ça en fonction de cultures, pays et de même pas quoi que c'est étranger qui pour la sécurité pour nous si étape de sécurité pour nous ça fait déjà qui ça vous comme une ma résolution. Il faut d'abord un dirigeant propre, un dirigeant de moralité, un dirigeant pas de rapport ni de près ni de, no, ni de très très loin avec gang, avec criminels, avec théorie ça y est pour situation sacrée. Sa Sinon, même bagarre là, à propos du encore, donc nous avons besoin de monde qui a moralité, de monde qui aime les pays. Et pour problème, ça résout, et toujours, il y a quatre conditions majeures pour problème, ça résout Haïti. Un, il faut d'abord une équipe dirigeante propre, honnête, sincère, qui aime les pays. Et pas bluff, et pas mon guérin de bois. Je dis à l'aide bagarre faut que tu aies pour qui ne pas le pays, qui remet pays, c'est pas bluff. Et deuxièmement, faut que l'équipe ne soit pas de rapport avec la gang, avec Théo, ni de près, ni de loin, ni très très loin. Si l'équipe ne soit pas de monde qui ait un langue de bois, qui ait de mèche de coulisses, parce qu'on parle à de monde, il faut que une distance claire avec l'équipe. Ça fait deux. Troisièmement, il faut que tu aies une volonté réelle politique pour ça résoudre. Et tout le bagage pour faire, il faut que tu une volonté. C'est vrai pour le faire. Si pas volonté, pas et en dernier lieu, quatrièmement, Faut pas peur. Souprès dit, l'on pouvoir, qu'on soit c'est qu'on m'a pas vivre ou pas à parce que faut pas peur pour affronter les dangers, pour sauver ceux qui peuvent être sauvés encore. Nous même croyons que la situation de la c'est vrai c'est un besoin de support pour éliminer les gangs, les terroristes. Mais à noter bien c'est nous pour mettre la sécurité dans le pays. Est-ce que vous avez une information concernant plusieurs personnalités haïtiennes qui annulaient parmi eux ministres dans le gouvernement de facto hein? Qui ça selon même, action ça a traduit. Encore là, c'est la honte. C'est pas le visa, soit le problème, mais c'est le visa qui s'allie, son coup de croisée. Pays-Bas décidé de visa, ou bien il décidé visa. Mais c'est l'entendu, il retirer le visa, l'autorité, soit des galants d'eau, ou bien de mèche avec criminel, ou il a C'est là, c'est une honte. Je ne sais pas que un moment de réjouissance, ou des officiels, que ce soit l'été, ou que ce soit non ministre de Justice, ou des abdos qui ont été C'est une honte pour le pays. Donc je ne sais pas que le pays s'en doublie comme une réjouissance. C'est une honte liée pour nous. Si on découpe le visa, par rapport à composition politique citoyenne et autorité satagenté pour défendre le pays il n'y a pas de problème mais c'est l'entendre c'est parce que nous met des ramifications avec gang avec terroristes qu'à faire maman avoir petit crié et son pas très graves. parce que l'on est ses dirigeants et pour nous son papa son maman donc ça veut dire là pour protéger petit tout même Jacques l'État, l'État est là pour protéger les citoyens. Mais nous regardons des dirigeants qui sont là, sont bonnes foubés, ça va dire, nous avons mourir, y'a tué les gens, a kidnappé les gens, l'école n'a pas fonctionné, les gens ne sont pas circulés. On dirait que les gens capable le pays. Donc, on fait ça dans le pays. Ça va rien. Vraiment, c'est honteux, ça va passer là. C'est très grave, ça va passer là. Nous-mêmes quoi que les citoyens debout comme l'homme pour voir qui ça capable de faire pour nous retirer le pays. Parce que ce n'est pas étranger qui a faire pour nous. Si il était déjà de toute façon même croit que Haïti sert que même non non on a non pas dit que nous pas besoin support pour attrazer terroriste criminel mais nous souhaitait que et me croit que fort peuple à comprendre si pas l'étranger qui venir me sécurité pour dans pays si pas sécurité en charge un étranger que pas de nous, et bien puis trist les mêmes causes produiront les mêmes effets dans les mêmes circonstances si pas tête de seigneur nous lançons un appel à ce compromis qui sauve et compromis ça nous commençons à parler déjà, nous-mêmes dans peine, avec le secteur politique. Mais pas oublier, il pas le secteur politique qui se situe. Le plus souvent, nous-mêmes dans le secteur politique, là, eh bien, nous parlons, nous pensons que nous parlons pour tout le monde. Nous avons sommes pas promis à tout le secteur sur le tableau. Faut le secteur politique, que nous commençons à parler la velle, nous sommes à la velle. Faut nous parler avec le syndicat. Faut nous parler avec le secteur privé. Faut nous parler avec l'université. Faut nous parler également avec secteur de base, mais il faut nous parler avec les gens qui ont un petit témoin d'aujourd'hui, agriculteurs, businessmen, qui n'ont pas pas un problème. Malheureusement, il y a des politiques là, il n'y a pas de pour il parler, mais il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de douleur, il a business là. Et moi pensez que, je compte ça, il n'y a de il a pas de rapide, pour les hein, dégager, justement, solution ça. Et nous même là, Haïti action nous dit, quelle que soit la solution que société a dégagée, depuis le majoritaire, les majoritaires, nous pas combattre. Position nous toujours claire, nous-mêmes, nous allons en Ariel. Nous allons dans le gouvernement arrière, nous devons Ariel échoué. Parce que Ariel doit aller, c'est la position de Mais si vos position majoritaire qui soutient ici, que toute société a d'accord avec elle, nous devons pas suivre nous ne devons pas dans le gouvernement. Nous devons arrêter la position, même pas combattre Parce que je dis à société, à tout, si je veux nos solutions, on avancer Mais c'est ça, je pense que. Depuis l'autre jour, au niveau politique, n'a pas la politique, nous parlons avec les responsables d'université, nous parlons avec les syndicats, le plus rapidement possible, pas temps, avec les groupements de métiers, les corporatifs, avec les organisations de défense des droits humains, le secteurs privé, pour que nos solutions majoritaires, je solution ça, la première pour nous dire voici la solution haïtienne, pour ce compromis historique, pour que nous arrivions pas non, en solution haïtienne, côté nous-mêmes des blancs, pas faire interférence là-dedans, garder ça hein. garder ça fait hein. quitter nos responsabilités, hein. mais on a besoin d'assistance là, qui pour aider la sortie, assistance technique là, je parle de lui, assistance économique là tout, puisque le pays a acquis, n'importe qui, le gouvernement qui est là,